Il yeah. yeah. yeah. faut décrocher. Décrocher. Décrocher. pas la lune, non. La lune, tu ne décrochera pas. On pas boire trop de café demain. <rire> ouais. <t intimicative> <t intimicative> non. Ou alors euh, caché comme ça, tu vois. À... Il ne faut pas se faire souffler par le vent. Qui disait on est dans l'idiocratie. oui. Faut pas se euh, Pour respecter l'argent. Faut bon, pas mal répondre à l'infirmier. Ah, je voudrais préciser une petite note. Je félicite euh, mes congénères handicapés. d'avoir voulu s'échapper d'une société de fous. Voilà. Euh, malgré tout, bon, ok, on leur dit ils sont cannibales, ils sont ci, ils sont ça. Bon, je vous félicite, hein, franchement. Euh, Déjà c'était difficile à s'échapper de ces endroits-là, alors là quand on entend qu'il y en a un qui s'échappent, on applaudit. Bonjour, il y a encore des gens sympas ici. Faut pas voter. Et lui, il y a encore des gens sympas, on oui, est sûr. Il y a des gens qui ne euh, pensent pas et puis euh, c'est Des gens sympas. Pas bah, dépenser trop comme ça faut épargner. Mais... Voilà. Voilà. Faut faire confiance à ton bancuet. C'est vrai que les banquiers, bien sûr. Ils donnent pas de l'argent, puis. Ah il fera jamais. Ils ne hein. sont pas là pour rien, en La banquière, par exemple, elle va faire un enfant. J'étais con. J'entends parler que les gens ils ont fait des enfants, pas les enfants. pour un. ça, Au moins, ça m'éveille. Sinon, ils ont dit, mais ne faut pas faire plus d'enfants que ça. Moi, j'ai deux beaux enfants. Je les aime. Il y a des temps en arrière, ça a été difficile. C'était pas être, à responsable, paraît-il. Allez, responsable. Le droit de vote à des gens sous on donne le droit de vote à des gens sous on donne le droit de vote à des gens sous telle, et en plus on les prend pour les... Parce que ça leur revient. Yeah. Ben, euh, je suis dors, on je sais pas, on a pris notre euh, profil, et puis ils sont perd avec notre profil, c'est dur. faut pas faire bon. du faut pas faire du mot. mot. C'est plus à lui et plus vidéo. Avoir peur des peureux société des peureux <rire> faut pas aider les autres le faut pas avoir de copains faut pas écouter le chien ouais, j'ai tout résumé là. Final qui a fait comme ça. C'est vite. Bon, Attention à l'estomac. Faut pas tout le temps aller voir le docteur. Ah ceci. La société de préconise, Elle de... tout le temps. Si tu peux toutes les deux semaines, ça leur fera plaisir. Hein. Ouais. Faut pas s'embrasser. Faut pas être marié. encore. Faut pas quoi faire hein. On va écouter son président. Je te donne euh, des médicaments